Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un riz à la mangue. Pour 4 personnes, nous aurons besoin de 2 mangues, 250 g de riz gluant, 20 cl de lait de coco, 60 g de sucre, une cuillère à café de sel. Rincez le riz à l'eau froide jusqu'à obtenir une eau claire. Puis, laissez tremper le riz dans de l'eau au moins une heure. Égouttez votre riz dans une passoire et le faire cuire à la vapeur pendant 13 minutes. Épluchez la mangue, découpez-la en deux moitiés, puis en lamelles. Faites bouillir le lait de coco, y ajoutez le sel, le sucre, bien mélanger et laissez cuire 2 minutes. Versez le riz chaud dans un saladier, y ajoutez le lait de coco chaud et mélanger. Laissez le riz absorber le lait de coco environ 3 minutes, puis dressez votre assiette. Le riz à la mangue est prêt, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt!